Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 174. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo du God's Green Crack, cadeau d'un abonné. Merci à David qui m'a envoyé quatre exemplaires, quatre échantillons. Euh, J'ai essayé le Girl Scout Cookies de David, je ne l'avais pas aimé. Euh, j'avais vraiment beaucoup plus aimé le premier Girl Scout Cookie je, que j'avais essayé, euh, c'est un cadeau de Yannick, un autre abonné, euh, ça ici je vois le cannabis à travers le, le, le Ziploc, quand même qualité, qualité euh, de cocotte ici, beaucoup de tricônes. Euh, j'imagine que ça va être meilleur que le Girl Scout Cookie, j'ai été déçu un petit peu là, de, du premier échantillon que j'ai reçu. Euh, Première chose ici que je remarque avec le God's Green Crack, mais la cocotte est mauve. Puis pourtant, le God's Green, c'est vert, Green. Euh, pourtant, je comprends pas pourquoi ils ont pris de l'importance à mettre le nom Green dans le nom si la cocotte est mauve. Et puis la cocotte, elle est belle, pas à peu près, euh, genre là, de mauve comme le Bayou, mais euh, qualité extrême, là. Tu, tu le vois très très très bien. Et ce qui est du, de, du goût, là, de l'arôme, là, vraiment, vraiment très, très beau. Tu iras sais, voir sur mon Instagram, là, je vais euh, te mettre une photo de ça. Parce que c'est pas évident comme ça, là. Mais sur mon Instagram, euh, ça va faire des beaux euh, résultats. Ça sent... Euh, un peu le bayou, un peu le gazi, mais... Ça sent... Ça sent très bon. Ça sent très, très, très bon. Ce genre de, de, de purple couche... Une cocotte est vraiment dense. Euh, cocotte de qualité. Euh, Je suis plus impressionné de cette cocotte-là que l'autre échantillon que tu m'avais donné du Girl Scout Cookies. Euh, C'est... Le Girl Scout Cookie, ce que tu m'as donné, je les trouve ordinaires. les trouve ordinaires. Mais là, ici, le God Green Crack, je pense que c'est un autre ligue. Je pense pas que tu aies payé les mêmes prix pour ça. Euh, regarde, roule un. Alright. Vraiment euh, mauve tricot malos. trop trop résineux, ça colle pas sur le doigt, euh, la cocotte est assez sèche, Genre de fumer ça, c'est un croisement euh, de deux variétés, J'étais voir sur le site de Leafly, le God's Green Crack, c'est un mélange de God Bud et un mélange de Green Crack, euh, le God Bud c'est un indica, le Green Crack un sativa, donc un mélange des deux donne un hybride. Euh, si on creuse un peu plus loin, le God Bud, lui, c'est du Hawaïen. Dans les dernières vidéos qu'on a faites, on, je pense que le, je c'est le Pineapple Express, je pense, ou euh, il y a une autre variété là, qui est faite avec le Hawaïen. Hein, je, je l'avais dit dans, dans une des dernières vidéos. Et puis le Purple Skunk, Purple Skunk, c'est comme le Purple Cush, donc c'est ça là, le, le goût là, du Bayou, le Bayou c'est du Purple Cush. Purple Skunk, j'imagine que ça a un lien. Écoute, ça a, Ça a pas un goût de gazi, là. Euh, ça a un goût de Bayou, OK? Mais, euh, Bayou 4A, là. Tu comprends-tu? Si le Bayou, là, c'est... C'est euh, du 2A. Mais dis-toi, ici, là, j'ai du 4A. Bon, donc, on avait dit que le God's Green Crack était fait du God Bud et... Du green crack. Et puis le green crack, lui.. Il n'y a pas vraiment de croisement là. Euh, ça a être du green crack tout seul. Alright. Va voir mon Instagram. La photo a bien sorti. Mon nom d'Instagram, c'est Weed Indicoman. Bientôt 4000 abonnés les boys sur YouTube. Vraiment content. On va sûrement atteindre ça là, demain. Je pensais à ça là, euh, quand on parlait des lois qu'on n'a plus le droit de fumer en public. Euh, seulement si on est propriétaire. Euh, toléré si on est en appartement, si le propriétaire ne nous a pas averti avec une lettre. Mais je pensais aux touristes. Euh, les touristes français qui viennent à Québec, euh, qui dorment dans des hôtels, euh, qui voyagent, euh, qui font des excursions euh, au Québec cet été, ils vont aller dans les SQDC, ils ont le droit d'acheter du cannabis. Veux-tu bien me dire aussi qu'ils vont fumer leur cannabis, les touristes Tu vois -tu ça, les touristes commencent à prendre des contraventions, des tickets Non monsieur, vous ne pouvez pas fumer Ben là, euh, je, je consomme mon cannabis. C sérieux. Ça ne tente pas de partir là-dessus, je vais virer fou, man. Mais tu sais là, ils ont mis des lois pour le cannabis, l'argent, contrôler le marché noir, ok, checker nos jeunes, tout ça. Mais le tourisme, man, euh, c'est bon là. Le cannabis au Canada, c'est légal. et hey, les autres pays qui entendent ça, là, ça leur tente peut-être de venir faire un petit tour là. C'est comme un Amsterdam, là. Amsterdam, tu sais, c'est la ville où est-ce que le cannabis est légal dans des coffee shops, hein, dans des petits cafés, des petits bars. C'est reconnu, Amsterdam, mondialement. Mais là, le Canada, il à map à cause du cannabis. Les gens vont venir acheter du cannabis. Ils pourront pas le fumer. Les gens, ils... je sais pas qu'est-ce qu'il va dire, le, le petit gars au comptoir, la SQDC. Euh, je ne le sais pas. Ils vont dire, je ne le sais pas. T's. Le français, peu importe le français ou le tourisme, peu importe, il achète du cannabis. Euh, où est-ce que je peux le consommer? Ah! Arrange-toi avec tes troupes! Pas, pas mon de problème! C'est une joke, man. C'est une joke, man. Il y en a qui disent Ah, oh, ben, ils vont faire des zones, ils vont faire des bars, ils vont faire ça, Mais il faut, faut le faire! Parce que là, on peut pas fumer nulle part. Si t'as des idées brillantes, mais ben, salées, tes idées, là. Parce que là, là on ne peut pas fumer, là. Puis là, les, les ventes de la SQDC sont trop le monde, il, ça leur tombe plus trop tôt d'aller acheter du cannabis, là. Pas le droit de le fumer. Sans bon. Sans bon en tabarouette. Ouais. C'est bien, c'est bien. J'aime mieux lui que, je le répète, le Girl Scout Cookies, je l'avais vraiment pas aimé. Euh, je, il me semble que la qualité était peut-être même ordinaire quand on regardait les tricônes, tout ça. mais Ça goûte comme le Bayou, man. On dirait que c'est une super belle cocotte d'un bayou. On dirait que c'est du purple couche de la SQDC. Je sais pas si c'est normal que le God's Green Crack goûte comme le bayou. Euh, c'est sûr que le God's Green Crack, quand que je regarde, c'est quoi ces croisements? Avec le God Bud? c'est que le God Bud? Il y a le Purple. Purple Kush? Purple, Purple Skunk? Purple Skunk, je clique sur Purple Skunk. C'est un croisement de Skunk numéro 1 avec d'autres choses. Purple Skunk. Est-ce que si j'écris le Purple Kush? Fait avec quoi le purple couche? Est-ce que c'est fait avec le purple skunk? Purple couche et hey boy, un croisement avec hindou couche et purple afghani. En tout cas, euh, ton god green crack, je te remercie, David. Et puis, euh, grosse, grosse qualité, mais. Même si c'était beau, les tricônes, je n'ai pas l'impression que c'est du gros 20%. Euh, J'ai l'impression que c'est du Bayou qualité extrême. Alright, man. Alright. Je te laisse là-dessus. Donne-moi un pouce. Et puis, euh, je te fais une vidéo rapidement abonne-toi va voir mon Instagram ciao